Les plus beaux endroits à visiter au Portugal, Sintra, les Açores, Lisbonne, Cascais, Porto, Tumor, Sagres et enfin Faro. Sinisterra semble tout droit sorti d'un conte de fées. C'est l'un des plus beaux endroits à visiter au Portugal avec ses châteaux historiques. Ces maisons excentriques et tout un tas de jardins idylliques dans lesquels on pourrait se perdre en long des heures. C'est un coin parfait pour les randonnées, mais si vous ne restez pas longtemps, on vous conseille de louer un pouce-pouce pour la journée. C'est une façon géniale de découvrir tous les vues, y compris le palais de Pena, le château de Maurès et le souvent négligé le palais de Mosterac. Tout sont beau à décrocher la massoire. Les accossères sont parés pour des petits budgets comme la majeure partie du Portugal. Puisque vous aurez l'occasion de découvrir un grand espace de nous vous ne dépenserez parce que, presque pas d'argent. On vous recommande une randonnée autour des côtes aux côtières pour les vues à couper de ce Un terc sur le parcours Paria, la goua de ferie, est terminé au lagon du feu, un lac sur un lagon volcanique dans lequel vous pourrez pour vous rafraîchir après tous ces efforts. Lisbonne est devenue l'une des destinations les plus connues pour les routards en Europe. Et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Pour découvrir cette ville historique, évitez les bus à touristes et embarquez dans le train 28. Dans ce train mauvais, historique, le trajet sera secoué. Et ne comptez pas sur la clé, même si en plein été mais c'est la meilleure façon de découvrir la ville de façon rapide, authentique et dure. C'est à environ une heure de Lisbonne, à l'ouest, percé au-dessus de l'océan Atlantique. Faites un arrêt dans cette ville côtière pour explorer son centre historique. Idéliclace Gancho et découvrez la côte incidentée autour de la Gousse de l'Enfer pour déguster les spé spécialités portugaises. Faites un tour, c'est mélodie et déguster des plats régionaux qui vont vous couper le choc. Elle a le sable historique du Carla Sepi Elle des tartes à la crème de Lisbonne. Mais avec moins de monde, comment ne pas aimer Porto est l'une des villes de l'Europe les plus sous-estimées et définitivement l'un des plus beaux endroits à visiter au Portugal. Si ne vous voulez pas faire partie du troupeau, Nice au centre du Péridumar est l'un des plus beaux lieux du Portugal, mais aussi l'un des plus historiques. Vous soyez sûr de faire un arrêt au sublime convenu de l'Ordre du Christ, inscrit au Patrimoine Mondial de Nusco, pour quelque chose de plus original et considéré comme l'un des meilleurs musées du monde. Attention, cependant, si les allumettes ne vous passionnent pas, ce n'est pas la peine d'y aller. Les adeptes des beaux sato se rendent au sato d'Almorol, s'asseoir sur un son peçoir un en pierre, qui surplombe un lac, l'endroit idéal pour apprécier un magnifique coucher de soleil portugais. Sagres, l'un des points les plus à l'ouest du continent européen, est l'endroit idéal pour découvrir les impressions du paysage naturel du Portugal. Soyez sûr de passer par la forteresse de Sagres, un fort génial qui se présente dans la, le Pacifique, un peu hors des sentiers battus, mais qui vaut absolument détour. Rendez-vous à Casaniha, un restaurant familial qui sert de l'entrée cuisine portugaise le meilleur endroit pour se remplir l'estomac avant de se vers la Célèbre dans le monde entier pour ses incroyables vagues, c'est l'un des meilleurs rendez-vous du Portugal pour les adeptes de sport aquatique. La meilleure chose, est ces écoles de surf récompensées par de nombreux prix qui fournissent du matériel à tous les surfeurs débutants qu'on les avertis. Et si le surf ne vous tente pas, restez les pieds sur terre et profitez des magnifiques plages de sable de la région. Percé sur la côte sud de la région de la Grave, Faro est une ville étudiante formidante qui devait être sur la liste de tous les retards. C'est l'une des villes les plus populaires du Portugal, mais dans tout de même la publicité de sortir des sentiers battus. Si vous voulez éviter la foule de l'été, dirigez-vous sur l'île de Beretta, surnommée Ilha Deserta. Prenez le ferry pendant 30 minutes. Nous éloigner du centre de Phare et découvrir un tout nouveau monde. Imaginez des magnifiques places de sable, des rives embrassées par le soleil et de eaux sublimes, parfaites pour une baignade en plein après-midi.